Bonjour, je m'appelle Kim et je suis heureux de vous accueillir sur la page YouTube de Work Music Session. Ici, nous travaillons ensemble et efficacement pour maximiser votre productivité. Lorsque nous avons lancé cette chaîne, nous voulions faire la lumière sur la façon dont la musique aide les gens à se concentrer et développer une conscience supérieure à accomplir de grandes choses. Sur cette chaîne, nous proposons un large éventail de vidéos adaptées à toutes sortes de tâches quotidiennes, comme le travail, l'étude, la programmation, le sport, etc. Nous voulons populariser la musique qui a un impact positif sur la productivité et la rendre efficace grâce à des méthodes prouvées. Pour ce faire, nous allons travailler sur trois piliers essentiels. La méthodologie, qui réunit les méthodes de concentration les plus efficaces, le visuel, selon le thème abordé et enfin, la musique, l'élément clé de cette méthode. Nous travaillons avec des artistes et des labels indépendants en France et dans le monde entier. De nombreux compositeurs et producteurs sont souvent injustement négligés et nous nous efforçons de promouvoir ces artistes en faisant connaître leur travail au public le plus large possible à travers le monde. Toutes nos vidéos sont disponibles gratuitement sur YouTube et accessibles à tous. Pour commencer une session, Choisissez une vidéo parmi de nombreux thèmes que nous publierons une fois par semaine sur YouTube et lancez-vous. Plus ces vidéos récolteront vos avis et, et « j'aime », nous saurons alors ce qui marche mieux pour vous et nous pourrons améliorer la qualité de nos vidéos. Alors, lâchez-vous Pour les collaborations, les demandes de renseignements commerciaux et les licences, veuillez nous contacter via l'adresse mail disponible sur notre profil. Vous êtes libre de nous soutenir via le lien qui s'affiche sur la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et une productivité qui fait trembler le monde. Bonne journée avec Work Music Session.